Dans le monde, on estime à 20 millions le nombre de personnes atteintes d'encéphalomyélite myalgique. Un malade sur quatre est alité 23 heures sur 24 et confiné dans sa chambre pendant des années. Ce sont les EM sévères. Ces malades subissent un isolement quasi total, dans l'obscurité et le silence pendant plusieurs heures par jour. Les enfants et les adolescents ne sont pas épargnés. Basculer dans ce degré de sévérité, c'est l'obligation de renoncer à tout. Sa vie professionnelle, sociale, familiale. C'est aussi devenir invisible de tous. Pour attirer l'attention du public sur la gravité de la maladie au niveau mondial, le 8 août est la journée de sensibilisation à l'encéphalomyélite myalgique sévère. Cette année, Millions Missing France donne la parole à trois jeunes adultes qui ont sacrifié leur précieuse énergie pour témoigner. Alors je n'ai pas été diagnostiquée tout de suite. J'ai d'abord eu une mononucléose infectieuse qui m'a énormément fatiguée et dont je n'ai jamais vraiment guérie. Avant la mononucléose, je n'ai jamais été malade, aucun antécédent de santé. J'étais sportive, je dansais, je faisais des compétitions de jeux vidéo, des tournois. Aujourd'hui, il ne me reste que de la volonté et Peut-être un peu d'espoir. Imaginez tout ce qu'une jeune femme de 22 ans dynamique et pleine de vie peut rêver et réaliser. J'ai 22 ans et rêver je peux. Mais ça s'arrête là. Parce que réaliser mon corps me l'en empêche. L'EM m'en empêche. Euh, j'ai dû quitter mon CDI en tant que vendeuse en jeux vidéo. Et euh, j'ai tiré un trait sur ma vie sociale et normale d'avant. Je ne vis pas, j'occupe mon ennui. Cette maladie me force à me refuser presque tous mes désirs, que ce soit la lecture ou voir mes amis. Et euh, le fait aussi de voir avec les réseaux sociaux, de, de voir les gens évoluer et avancer, ce qui est normal. Et nous, en fait, on est un petit peu bloqué dans notre, dans notre prison, qui est notre maison, notre appartement, notre chambre. On commence à peine notre vie et au final, on a l'impression qu'elle est, euh, qu est déjà bâclée, qu'elle est finie. Chaque jour, je fais face à une vie de restrictions sur tous les plans. Restrictions alimentaires, isolement social, épuisement permanent et douleurs physiques limitant mes capacités. Je ne peux plus me laver seule ni marcher plus que de quelques mètres. Aujourd'hui, je suis constamment fatiguée, je suis parfois alitée jusqu'à 19 heures par jour. J'ai très peu de contacts sociaux et je dois sans cesse euh, comparer le bénéfice d'une activité par rapport à l'énergie que j'y consacre. Euh, je suis à environ 20h sur 24, donc tous les jours depuis un an et demi, c'est très compliqué, je peux pas faire grand-chose. Euh, je suis constamment épuisée, constamment fatiguée, tout le temps la tête euh, dans le brouillard. Euh, j'ai mal partout, j'ai du mal à marcher à cause des douleurs. Même mon cerveau me joue des tours, le brouillard cérébral m'empêche de me concentrer, je perds mes mots et ma mémoire est très mauvaise. Je souffre de douleurs physiques, notamment aux jambes et au dos, de troubles cognitifs, notamment des troubles de la concentration, de l'attention. J'ai l'impression d'être plus ou moins constamment dans un brouillard cérébral et j'ai des maux de tête très réguliers. Je pense que les symptômes qui sont nos plus handicapants. Donc La fatigue, la myalgie, les troubles cognitifs, euh, moi aussi en l'occurrence c'est les troubles intestinaux qui sont très, très compliquées à gérer tous les jours. Euh, du coup, je suis obligée de me reposer toute la journée, tous les jours, euh, ce qui signifie dans le calme le plus total et pas forcément avec la télévision ou avec euh, le téléphone ou ce qu'on pourrait croire. Cette maladie est aussi très difficile à supporter émotionnellement, moralement, parce qu'elle a un impact sur nos hormones, qu'on le veuille ou pas. Et en plus, être malade et invalide aussi jeune c'est très difficile à vivre et à accepter. Euh, je ne peux pas faire mes activités quotidiennes, qui sont ne serait-ce que de faire la vaisselle ou de faire le ménage. Euh, si je dois me doucher et faire la vaisselle dans la même journée, en fait, je suis obligée de me reposer des heures et des heures. C'est une activité qui peut durer 10 minutes. Euh, derrière, je suis obligée de me reposer trois, quatre heures, voire des jours. Et même quand c'est des rendez-vous médicaux qui me prennent une heure dans la journée, des fois ça peut aller jusqu'à un mois de repos à cause de ça. Euh, donc je ne récupère pas et je... la nuit non plus, je ne me repose pas. Je... je dors, mais je ne dors pas vraiment en fait. Le moment où je me sens le plus démunie, c'est quand je n'ai plus la force, plus l'énergie d'occuper mon ennui. Dans ces cas-là, j'attends. Je suis consciente, mais incapable de faire quoi que ce soit. J'espère pouvoir m'endormir, mais mon corps me l'en empêche. Alors j'attends. Et le temps est long. Au niveau des, de la prise en charge médicale, j'ai de la chance d'être bien prise en charge, je pense, même s'il y a eu de l'errance médicale et de nombreuses moqueries. Je pense que c'est très compliqué aussi pour quelqu'un de jeune qui se construit. J'ai décidé de mettre en pause mes études pour cette année 2021 parce que je ne peux plus étudier du tout. Je vais donc essayer de me concentrer sur ma santé pour aller mieux et pour pouvoir reprendre mes études par la suite. Je, suis, je pense que l'isolement, c'est une des, des conséquences les plus compliquées de cette maladie, surtout quand on est jeune, qu'on avait une vie active et euh, avec beaucoup d'amis, des sorties c'est peut-être la pire chose. Euh, c'est important que notre maladie soit plus connue et reconnue, car qui dit maladie chronique, dit aussi maladie de longue durée. J'espère que la médecine va évoluer. J'espère que la prise en charge des patients va évoluer et surtout les mentalités euh, de notre société. Les recherches peuvent donc permettre de trouver des traitements et de faciliter les diagnostics. Et ça pourrait tellement nous aider au quotidien. Mais je garde espoir pour les prochaines années. Je vous remercie de votre écoute et de votre aide. Millions Missing France milite pour la connaissance et la reconnaissance de la maladie. Alors, en cette journée de sensibilisation, partagez cette vidéo et soutenez l'association en adhérant ou en faisant un don. Nous avons besoin de vous.